C'est à la roche posée, au nord de Poitiers, au milieu des forêts et des champs, que L'Oréal rénove son centre thermal. Bientôt, les curistes viendront profiter de soins de qualité fournis par le leader mondial de l'industrie cosmétique. Le centre thermal demeure le premier centre thermal européen dans le traitement des maladies de la peau. Après 12 mois de chantier, aucun accident n'est survenu. Pour le client, la présence quotidienne d'APAV porte ses fruits. Les compagnons trouvent ça sécurisant et au moins ils ont une personne sur laquelle ils peuvent s'appuyer qui est l'animateur de la PAV et qui a été bien compris au niveau des compagnons. Les qualités de la c'est d'avoir des connaissances générales dans tous les domaines, que ce soit globalement la construction, que ce soit on va dire, les lots techniques, l'électricité et ainsi de suite. Donc évidemment des équipes euh, qui ont plein de connaissances. La mission confiée à APAV, bien que non réglementaire, se justifie dans le cadre de la politique sécurité environnement de L'Oréal, qui a souhaité préserver la nature en se dotant d'une prestigieuse certification britannique. APAV veille à la bonne application de la charte sur le chantier. En termes d'environnement, on est sous une certification BRIM, donc anglo-saxonne, et donc c'est quand même très pointu. Il y a un cahier des charges qui donne des points. Des points particulièrement nombreux Confort et santé, énergie, eau, déchets, pollution, écologie et tant d'autres. Le site s'est notamment doté de ruches pour accueillir entre 150 000 et 300 000 abeilles selon les saisons. Les travaux avancent bien, les ouvriers ne chôment pas. La dizaine d'entreprises et la soixantaine de compagnons agrandissent, rénovent, construisent, encadrés par APAV qui veille à leur sécurité. L'Oréal réhabilite la totalité du site. Le chantier comprend les thermes, un spa et deux pavillons dont l'un est dédié aux sources. Maçonnerie, seconde œuvre, électricité, tuyauterie, tout est refait à neuf. Alors, comment ça se passe au niveau du chantier là Ça se passe très bien. Impeccable En tout cas, en termes de sécurité, pour l'instant, tout va bien. Donc, c'est le bien. principal. C'est parfait. Les attentes du groupe L'Oréal, en fait, c'est d'avoir une personne qui fasse vivre au quotidien la sécurité sur le chantier, euh, qui soit là, en fait, euh, en permanence pour avoir l'œil L'Oréal présent sur site euh, au quotidien. L'objectif, hein, c'est de m'assurer que tout le personnel porte bien, les EPI, que les équipements de protection collective soient mis en place, qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du Covid, le port du masque, etc. Donc euh, d'être présente en fait au quotidien et puis surtout bah, de répondre aux attentes des intervenants parce que parfois en termes de réglementation, sécurité et autres, ils n'ont pas toujours les réponses à leurs questions. Le site dispose de plus de 63 000 mètres 2 de verdure, une nouvelle terrasse, de nombreuses salles de soins, une tuyauterie et des cuves toutes neuves, un hall entièrement réhabilité. Le centre thermal La Roche-Posée propose ce qui se fait de mieux en termes de cure.